Bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre serveur facilement en 1.17. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner pour ne rien rater. Prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, il nous faut récupérer le serveur Minecraft. Et pour cela, vous allez sur genesis-mc.fr, le lien est dans la description et vous allez aller dans la rubrique ressources. A partir d'ici, vous avez en fait des serveurs qui sont prêts à être utilisés dans toutes les versions. Donc, Il vous suffit de descendre pour retrouver la version 1.17. Voilà, donc on a la 1.17 ou la 1.17.1. Il nous suffit juste de la sélectionner et de la télécharger. Pour votre serveur en 1.17, vous allez devoir installer une nouvelle version de Java. C'est-à-dire que vous allez devoir installer la version Java SE Development Kit 16. Le lien est dans la description, il vous suffit juste de cliquer, de descendre et de sélectionner Windows Installer. Une fois que vous avez téléchargé tout ça et que vous avez installé la nouvelle version de Java, il vous suffit simplement de décompresser le serveur. Comme par exemple maintenant je vais le mettre sur le bureau. Et donc une fois décompressé, il vous suffit maintenant simplement d'ouvrir votre dossier et de double-cliquer sur Start Combat et de profiter de votre serveur avec vos amis. Si vous souhaitez ouvrir au port, n'hésitez pas, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui vous montrent comment le faire pour que vos amis puissent rejoindre votre serveur. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Et on se retrouve très vite, prochaine vidéo. A bientôt. you